Allez, c'est parti, le Théostra. Ça, ça pue la super ma vie! Mais... Ah <rire> Excellent! Ça sent très mauvais! Par là, par là. Ça tremble! Je suis à bord! Oh, ah. ah, allez pour réfugier! Je Et ah, Je prends une tomate! Tomate! Action! Tu Réaction et je voulais pas vous mettre en colère Salut salut Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Chasseurs du cœur, il faut savoir que c'est un collectif de youtubeurs et de streamers qui se retrouvent pour faire un marathon de 72 heures sur le thème de Monster Hunter. Cette année, on a choisi l'association L214, qui lutte contre la maltraitance animale. Donc n'hésitez pas à aller voir le marathon sur Twitch, le lien sera dans la description. Comme vous pouvez le voir sur ce planning, j'ai déjà fait une session de 2h, de 10h à 12h, c'était <rire> il y a quelques heures de ça. Et vous pouvez me voir demain de 10h à 12h30 et de 22h à minuit. A demain les potos, ciao